Le Launchpad X offre un mode scale embarqué. Par défaut, en regardant la page notes, les notes des pads vont chromatiquement de gauche à droite. Les pads violets et bleus représentent les notes qui font partie de la gamme sélectionnée actuellement. Autrement, vous pouvez activer le mode Scale pour permettre de jouer uniquement les notes faisant partie de la gamme. Pour cela, pressez et maintenez le bouton Note, puis appuyez sur le bouton Vert, ici. Dans cette page, vous pouvez choisir parmi 16 gammes différentes. Ici, choisissez les fondamentales et ici le chevauchement de notes. Revenons au mode Notes. Les pattes violet sont les octaves, et les bleus sont les notes de la gamme. Une autre chose qu'il est important de remarquer à propos du Launchpad X est qu'en armant l'enregistrement d'un drum rack, il bascule automatiquement sur la représentation de l'instrument virtuel où vous avez des samples chargés.